les pères fondateurs n'étaient pas des démocrates. La démocratie, ce n'est pas ce qui les intéressait le plus. C'était plutôt la séparation des pouvoirs, checks and balances et puis le fédéralisme. Et ils en avaient même une horreur de poser des questions au peuple. Euh, les élections même étaient très suspectes pour, pour Hamilton et Madison, pour les, les auteurs. Donc, au niveau fédéral, encore aujourd'hui, comme en Allemagne d'ailleurs, aucun élément de démocratie directe ne subsiste. Au niveau euh, des pays membres, des États membres, des entités qui composent cette, euh, cet euh, État fédéral, les 50 États américains, c'est à ce niveau que les institutions de démocratie directe existent. Et puis au niveau local, encore davantage, au niveau des counties, au niveau des villes, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie directe Est-ce qu'il faudrait la supprimer Est-ce qu'il faudrait... Est qu faudrait en finir ou est-ce qu'il faut la développer 80%, 70% des gens trouvent que c'est une bonne chose. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'idéologie démocratique. L'idéologie démocratique est très forte aux États-Unis, dans les gens, dans le peuple, parmi les gens qui la pratiquent. Mais alors dans les élites, parmi les politiques, au sein des universités, parmi les juristes ou les politologues, tout le monde a unis, a, a son, son, se met d'accord, tout le monde s'entend pour dire que la démocratie directe, ce n'est pas bien. Ensuite commence la phase de récolte des signatures. Donc on commence à récolter des signatures. Selon les États, à nouveau, ça varie entre les 3, 3 et 10 environ des électeurs qui ont participé. Dans un certain délai, dans la plupart des États, il y a les délais qui sont fixés, et les délais sont assez courts aux États-Unis. Californie, c'est trois mois. c'est pas long. Hein Donc il faut vraiment mettre le paquet. C'est pour ça que dans cette phase de récolte des signatures, vous n'arriverez pas avec une poignée de militants à récolter 600 000, 800 000 signatures dans les délais prescrits. Donc vous vous adressez à des spécialistes, à des entreprises qui vous récoltent des signatures sur n'importe quoi, hein pourvu que vous payez. Ça coûte environ 3 dollars la signature. Et, et c'est comme ça. Donc, euh, il faut 2 millions, 3 millions aux états unis rien que pour la phase de récolte de signatures. Euh, autrement, c'est pratiquement pas possible, même si vous avez une bonne organisation, très puissante, à les récolter, vous savez, des signatures dans la rue. Vous ne savez même pas si l'électeur qui s'apprête à signer est enregistré. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'enregistrent pas. Et, et tout, donc, tout ça, c'est dans les mains des professionnels. Il y a une euh, initiative industry, il y a un commerce... une, une, une un commerce d'initiative populaire qui est, qui est pratiqué par des entreprises qui se sont spécialisées. Vous voulez faire une initiative Venez chez nous, on vous récolte les signatures dans les délais qu'il faut. Une initiative, une loi qui a été approuvée par le peuple ne peut pas être remise en cause par le Parlement de cet État. Donc il jouit d'une protection accrue. Vous avez deux lois, en quelque sorte. La loi proposée par le Parlement est votée par le Parlement, le Parlement peut revenir là-dessus, il peut la changer une année après, dix ans après, sans problème. C'est la même autorité qui change. Si le peuple a approuvé une loi dans les cinq États, notamment en Californie, si le peuple a approuvé une loi, le Parlement ne peut plus la remettre en question. Elle jouit d'une protection accrue. Si le peuple a décidé une fois quelque chose, on dit que le Parlement n'a pas le droit de défaire ce que le peuple a voulu. Le peuple ne peut pas seulement élire, mais il peut décider, il peut prendre des décisions sur des normes, parfois obligatoirement, parfois à titre facultatif. C'est une chose extrêmement importante. Déclenchement autonome du vote aux États-Unis dans ces États, comme en Suisse, comme en Irlande, comme, comme, comme au Danemark en partie, en Italie, le vote est déclenchée de façon autonome. Il ne, dépend, il ne dépend pas des autorités, au contraire, il contourne les autorités. L'initiative et le référendum, vu comme des instruments dirigés contre les pourris, excusez-moi l'expression, la pourriture du Parlement et la pourriture de la mafia qui est au pouvoir, c'est l'origine de ces institutions et ce côté anti-autoritaire est toujours, est toujours très présent aux États-Unis. En termes de référendum facultatif, toujours, son domaine est assez restreint dans la mesure où euh, ce qu'ils appellent les lois de police et les lois de finances ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum. Et qu'est-ce que c'est qu'une loi de police Ça, c'est le législateur qui le dit. Donc, il a quand même la possibilité de réduire le rôle du référendum à, à une portion relativement incongrue. Elisabeth Gerber a publié, il y a une dizaine d'années, un hein, Stealing the Initiative, euh, voler l'initiative pour montrer un peu la marche de manœuvre qu'ont les autorités, parfois, dans le processus de mise en œuvre des révisions constitutionnelles et législatives voulues par le peuple. Il y a presque toujours une marge d'appréciation. Parce que les initiatives pour réussir, pour passer le premier cap de la récolte des signatures, on les formule souvent de façon un peu vague. Si vous donnez trop de détails, vous créez des adversaires, vous, vous, vous provoquez des adversaires et des oppositions diverses, de sorte que ça risque de ne pas passer. Donc on reste vague sur un thème qui, qui croche. Hein Mais si le terme est vague, la détermination de son sens précis qui incombe par la suite aux législateurs, aux autorités exécutives et administratives est d'autant plus large. Dans les town meetings, dans les assemblées populaires qui s'organisaient dans, dans toutes les communes de la, de, du, du Massachusetts, êtes-vous êtes pour ou contre cette constitution puis attention, ce n'était pas un oui ou un non. Ils pouvaient faire des amendements vous pouvez dire, oui, je suis d'accord avec cet article, mais l'autre article, je voudrais qu'il soit rédigé comme ça. Alors, imaginez-vous la façon de décompter les résultats. C'était la première expérience du référendum constitutionnel qui a été répétée dans d'autres États, New Hampshire, Maine, etc., de la côte ouest, et ainsi la méfiance qu'on avait à l'égard du législateur a conduit à confier l'élaboration de la Constitution à une constituante, et puisque c'est une constituante qui l'a faite, il fallait que le peuple la ratifie. C'est ainsi qu'est né le référendum constitutionnel américain. Et puis, vous savez, il a été reçu en France assez rapidement, 1792, il ne peut y avoir de constitution que celle approuvée par le peuple. C'est une, une devise de la Révolution française.